Comme les copains, j'espère que vous allez bien. Moi, ça allait pas trop. Je venais de finir un stage de 6 mois et j'avais vraiment besoin de me changer les idées. Et pour cela, j'ai eu une idée. J'ai appelé ma copine Céleste pour lui proposer de partir à l'aventure avec moi. Et elle m'a répondu Je sais que je suis au chômage, mais des fois je crois t'oublies trop que j'ai cours en fait. Mais euh, vas-y, je suis chaud. Donc on a décidé de choisir au hasard une destination sur la map. Ouais bon ok, ça s'est pas du tout passé comme ça. On est étudiante donc on a plutôt choisi sur kayak le vol le moins cher qu'on a trouvé. Et c'est comme ça qu'un jeudi à 4h du matin, on s'est retrouvé notre sac à dos sur le dos direction Porto au Portugal. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une heure d'entrer chez lui là-haut vers le brouillard Welcome les copains Attends Ok well. <rire> Welcome les copains J'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau petit vlog comme vous avez vu dans l'intro Je suis avec Cécile -Cé, et, et on, on est à... à Porto, Porto. <rire> Aujourd'hui, nous vous retrouvons parce qu'on a un peu décidé, euh, sur un coup de tête, de partir. On allait à Porto parce que c'était forcément le moins cher. Par contre, j'ai payé 11 euros pour aller jusqu'à Orly, donc ne vous okay. faites pas avoir. Enfin, prenez le bus et non le métro. Ouais. On est arrivé ce matin très tôt à 10h, donc on n'avait pas notre Airbnb d'où ma gueule là, je suis pas du tout maquillée ouais, je suis pas laver, grosse pas schlag ouais. mais on s'est posé dans un petit resto c'était trop cool, c'était vraiment pas cher on a payé genre 7€ chacune, 8€ avec un café, on avait toutes nos affaires avec nous, donc on a marché, enfin on a quand même pas mal marché, ensuite on est allé prendre dans un petit café, on a taffé chacune de notre côté, les petits trucs sur lesquels on devait taffer voilà, on prenait un petit café au lit, le deuxième de la journée le troisième pour moi, et là on vient d'arriver au Airbnb qui est très cool, on c'est une salle de main partagée, une cuisine partagée, et on a une petite chambre. Le petit room tour bordel, donc déjà mon bazar ici, j'aurais dû filmer avant. Hop, des petites plantes, nos affaires là. Et la petite porte ce soir on va sans doute pas sortir parce que euh, juste on est assez fatigué et demain on va voir eva donc que je pense que vous connaissez que elle ne connaît pas du tout mais eva travel qui est trop trop cool enfin qui a l'air trop, trop cool parce qu'on se connaît pas encore en vrai et on va peut-être faire la découverte des cavans de porto et sortir avec elle donc ce sera trop bien on vous retrouve plus, plus, plus tard bye la mif finalement eva m'a envoyé ce message si vous êtes chaud ce soir euh, on peut manger à bout ensemble, et donc on la rejoint pour manger avec elle. moi! Oui. Je suis Premier réveil, premier matin dans la villa. Premier problème, on est la sereine ne en fait. se ferme plus. On n'a pas réussi à faire, mais c'est combien Tu crois qu'on a foutu la chaise devant la porte, mais c'est un peu euh, pas rassurant parce qu'on est deux meufs, tu sais, et les gens dans la chambre à connaître on ne connaît pas. Du coup, on essaie de capter, mais en fait, genre là, la clé elle reste plus. Fine. Trois secondes après que j'ai dans la cam. Elle vient de réaliser que c'était pas la bonne clé, c'est les clés de chez Pauline. <rire> Qu'elle a fait foutu dans la porte comme ça. Elle était comme ça en mode à bidouiller à la porte et tout. Et je me réveille, je me dis qu'est-ce que tu fous et Elle me fait tomber la clé. Elle me rend plus dans la serrure. Toi, c'était clé, tu ne t'aurais plus t'en rendre compte. Ok, coucou les gars, on se retrouve donc après s'être habillé. Euh, Petit souci dans la matrice. Maintenant, c'est notre porte, qui euh, notre fenêtre qui ne se ferme plus. Là, on va aller se poser dans un café. Alors, vous allez vous dire, elles ne font pas du tout de visite pour l'instant. mais mmh. Cécé doit travailler parce qu'en fait, elle a quand même des cours. J'ai un oral espagnol à distance euh, à 14h. Après, donc, après avoir mangé et tout, après l'oral de Cécé, -cé, on ira se promener de ouf et euh, regarder visiter un peu. Hier, on a rencontré Eva, donc okay. Eva Travel, qui, je, que je pense que vous connaissez, qui est trop drôle. Je suis C'est trop bien. Genre... Euh, grave nature-peinture, grave mer euh, d'esprit et tout. On avait voilà. grave des, des atomes crochus. j'ai kiffé. Et ce soir, on va ressortir avec elle, elle va nous montrer un peu la vie... Euh, la vie euh, de, euh, de Porto, quoi. De la vie voilà, de Porto. On va aller prendre un petit café et un petit-déj. Et la rue est trop belle, vraiment j'adore. Ouais. Ça match parfaitement avec elle, en plus. J'adore sure. le Portugal. J'adore le bleu. J'adore le bleu. J'adore Céleste. Oh le euro. Comment dire que l'accro au café ah. ou aux oranges, c'est le paradis de tous les milliers. Je regarde un peu mes milliers, Je vais essayer de faire le montage de ma vidéo. Donc là, petit supermarché, on va acheter des petits légumes pour manger. Elle descendait dans le mini, le midi. Ils se sont trouvés au port du chemin Sur le... La petite course express parce qu'on a envie de manger un peu à le L'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance Ils avaient le ciel à portée de main Un cadeau de la Providence Alors pourquoi penser au lendemain Ce que j'aime beaucoup pendant les vacances aussi c'est pouvoir me poser et profiter de ces petits instants. Et c'est pour ça que j'apprécie particulièrement les couchers et les levées du soleil. Là, je parle pas trop fort parce qu'on a des voisins. Notre histoire de fenêtre n'est toujours pas réglée. Par contre on a marché 2 heures, donc aller-retour. Non, on a marché 3 h meuf. 3 heures? Oui. 3 heures. <rire> on a fait 10 km. Pour aller à la plage. C'était trop trop cool. Et là, on a pour de rejoindre Eva. On se prend un petit verre on mange des petits toasts. On est donc parti en soirée avec Eva et deux de ses potes et on a pu découvrir la vie nocturne portugaise. Spoiler alerte, on a adoré. On a de ton corps, sur la boule à facette. Deux dames multicolores, je me bobine la cassette. Val de fumée au petit déjeuner. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de formule magique pour être un champion. Pour être un champion olympique. Welcome mes copains. on retrouve aujourd'hui avec une gueule de bois. Merci Eva pour les bonnes adresses et voilà. surtout les verres pas chers. Faut qu'on vous dise Les verres ici, oui. euh, pour 5€ t'es mort. T'es mort, une pinte très bien dosée, euh, rhum coca, vodka coca toi ouais. parce qu'elle est chelou, ou euh, whisky coca comme, euh, comme Eva, voilà. Et c'était euh, 5 balles le truc euh, comme ça, archi dosé en effet mais genre... Voilà. Euh, dans l'espace là, il est 17h <rire> et on agit comme si euh, on venait de se lever qu'il était, qu était 8h du mat. On a mangé euh, le petit croissant il ouais. euh, y a une heure. On <rire> n'a même pas mangé de repas du midi, juste fait les magasins. Puis si, après on mange... Pas. Oh regarde les, ah. bah, les lunettes de soleil On va regarder une lunettes de soleil. un peu ce qu'on a conclu de chacun avec les petits moments qu'on a passés ensemble et qu'est-ce qu'on pense de comment est la personne qu'est-ce que t'as pensé de elle euh, en fait, je pensais qu'elle était grave timide sauf qu'elle a commencé à sortir avec mon blog donc j'ai commencé à la voir tous les jours et je sais pas en fait elle m'énervait en gros elle fait un truc que je trouve super chiant je passe dans un endroit tu fermes pas les placards et je trouve ça trop chiant Et toi que j'arrivais chez elle je faisais leur vaisselle je faisais leur ménage je leur faisais leur lessive c'est vraiment ingrate et inconsciente de ce que tu dis. Oui D'accord C'est <rire> là que tu t'avais trop ta là. Ah. <rire> N'importe quoi ça va pas ou quoi Bah ben justement, généralement, ouais. quand ça finit en Tu hein. T'avais pas dit que tu l'as trouvé envahissant. Tu je... l'as envahissant. Ouais. Non. Qu'est-ce que j'ai conclu En deux jours, qu'est-ce que j'ai je... comme préjugé Pauline, de l'extérieur au début t'as l'impression que c'est quelqu'un de timide, un petit peu réservé, tout, De perfectionniste, je dirais, dans son travail en tout cas et qui se rend pas compte du travail qu'elle fait, genre, et se valorise pas assez Ah, c'est Et t'as l'air d'être une romantique aussi, parce que je suis pas du tout Pour que côté, grave comme moi dans la vidéo, genre c'est hyper authentique il y a des gens qui sont hyper différents en vidéo et en frais Mais je trouve que tu fais plus bien hein, dans ta maturité Ça fait très plaisir euh... En fait c'est une grosse sauce une sauce, Et là, le moment tant attendu est arrivé On a enfin pu manger Alors, euh, nous mangeons typique, piques Ça est brown Elle vous mettra la graisse. Et on a une demi-portion pour 7,50€ Je suis très heureuse là de manger une portugais Imagine, en... une portion entière, c'est ça De 2 à Oh, avec toi je vois que toi et c'est embêtant avec toi je t'en fous grave, je regarde des gens. C'est comme une évidence laisse tomber. Encore des séquelles qui m'a laissé tomber. Avec toi je sais bien que ça va s'estomper. Avec toi il y aura plus que les faits estompter. Vous avez devant vous les seuls bouffons, déjà ma gueule non mais ça va pas là, on dirait que je me suis pris un point. Les seuls bouffons qui arrivent, arrivent. À arriver en retard au lever du soleil, du nous à venir quand il est déjà Comment levé. Parce qu'il y a de la lumière qu'il est levé, d'accord C'est trop stylé, tout est rose et tout, c'est magnifique. Beau, et puis ça va super bien avec les couleurs de la ville, donc je vous dirais un petit, euh, une petite peinture j'aime beaucoup. Yeah, je sais que c'est con, avant qu'on se connaisse, on écoute les mêmes sons. Avant qu'on se connaisse, je me vois déjà avec toi. Non, je mens pas, je sais que les autres ne plaisant pas. Je connais les femmes mm -hmm. et les Je connais leurs vis mm -hmm. et leurs atrapes. On a voulu se lever tôt pour aller voir le, le, le coucher du soleil et tout. mais... Le lever du soleil, du coup. Le lever du soleil. C'est un peu fatigué, est... la pionnée. <rire> Évidemment, comme on est, c'est quand même la deuxième fois que ça nous arrive pour ceux qui suivent les vlogs les à Paris. Ouais, <rire> trop bête. On est ouais. trop bêtes. On est trop bêtes. Ça fait deux fois qu'on se fait avoir. Mais ouais. bref, là, on va rendre le Airbnb s'il si nous répond parce qu'on sait pas comment le ouais. rendre. Sinon, on le garde. On garde les clés ouais. et on revient la hein, <rire> prochaine. Et on va aller se poser parce que notre action il est assez tard ce soir. Donc je pense qu'on va se balader un peu, chercher un petit endroit où manger et puis se poser. Moi, il faut que je fasse le montage de ma vidéo. Franchement, c'était trop trop cool. Euh, hier on a revu Eva et c'était trop bien genre j'espère qu'on est allé dans, dans un petit resto local et tout Oui grave bon. et c'était vraiment trop bon et franchement j'espère que vous kiffez ce vlog parce que c'est juste plein de moments de vie mm. qu'on vous partage Et de moments qu'on a, qu -qu a trop qu kiffé un truc si vous allez à Porto prenez du cash parce qu'il y a ouais. plein d'endroits surtout les endroits un peu locaux comme ça comme le restaurant d'hier Ils prennent pas les cartes françaises parce qu'il y, bah, y a pas beaucoup de touristes qui y vont Le voyage <rire> était très très cool en fait, comment expliquer Genre on n'a pas fait tant de visites, tant de trucs que ça et tout, mais on a de ouf marché, on a de ouf découvert la ville mmh. et comme on a vu Eva qui habite là-bas, ça nous a permis vraiment de découvrir la ville sous un autre angle et de faire plein de trucs bah en comme quatre une jours, personne qui habite là mais en voilà. étudiant, tu vois. Ouais, voilà, un autre là. là. Donc euh, voilà, c'est pas forcément en plus on était toutes les deux déjà venues à Porto, donc là ouais. on y est vraiment allé dans une optique plus vas-y, euh, bah, on profite de nos vies et tout et, euh, et voilà, ça fait plaisir. Mais yes. à <rire> Et... Ce n'est pas du portugais Je vais faire mon petit montage, parce que de toute façon on a toutes nos affaires et tout, donc c'est un peu galère de, de bouger. Et en fait, Eva, l'autre jour, elle m'a un peu engueulée, parce qu'elle m'a dit elle « mais attends, tu vlogs mais t'as jamais ta cam'. » Et c'est vrai que moi, je suis un peu gênée quand je suis avec les gens de sortir ma cam. Donc là, je me suis dit que j'allais me forcer à vlogger en public, à raconter ma vie, même si euh, voilà, je suis un peu shy, là. Je suis un peu shy, là. Non, je suis shy. Et voilà cette aventure est terminée et la dixième étape pour réussir son voyage c'est vraiment pour moi de partager ses souvenirs. Et c'est ce que je fais à travers ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me dire si vous avez aimé ce vlog de voyage et de rencontre. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt pour de nouvelle vidéo et bye life.